C'est l'histoire de Sacha et d'Annie qui partagent un appartement à Paris. Et de leurs voisins, Nico et Sam, qui viennent d'Amérique. Nico sait que Sam est très riche. Et Sacha sait que Sam est très riche. Mais Annie ne sait pas que Sam est très riche. Ne rate pas le prochain épisode extra Votre concierge est en vacances cette semaine. Donc, j'ai la charge de l'immeuble. Les règles sont les mêmes. Pas d'animaux, pas de fêtes. Veuillez agréer Clotilde Montagne. Elle a l'air horrible, pire que la gardienne de prison. Oh, ça, c'est pas possible. Tu crois qu'elle va dire non pour les étagères Elle n'a pas intérêt. Elles vont être fantastiques. Les étagères timbolent, laquées en plaqué-être, composées de six montants en avec un emplacement T. <rire> Par où on commence? Annie, c'est très facile. Règle numéro 1. Toujours lire le mode d'emploi. Ça va nous prendre une semaine. OK. Tu veux boire quelque chose? Ouais, s'il te plaît. Tu veux du lait? Oh, merci Nico! Il n'y a plus de lait. Tu veux de l'eau? Oh, ouais, ouais. Merci Nico! <rire> mm, Nico! <coughs> merci Nico! Merci, merci! Vinky! Oh! Comment osent t ah, ah Tu veux du coca? Eh! Hey, merci Sacha! Justement, j'en voulais un! Nico! Oh pardon! Demande à Sam de faire ton shopping, hein? Ajoute-le à ta liste! Hein? Tu reconnais quelqu'un? Bon, oh, tu ne savais pas que Sam était riche. C'est toi, là, Sam? Ah euh, oui. Chut! OK, on n'en parle pas aux filles. Non! Nous aurons une petite conversation plus tard. Hein? Je vois que vous avez reçu le mot de notre nouvelle concierge. Clotilde Monta! Clotilde Montagne! <rire> La cousine de la gardienne de prison! Elle doit faire peur! <rire> euh, allô? Qui c'est? Euh, c'est Nico de l'appartement B. Ah! Vous voulez l'appartement A, mais celle… Allô, oui, oui c'est bien l'appartement A. Oui, je suis Nico de l'appartement B. Oui, je sais que ce n'est pas mon appartement. Pardon. OK, tout de suite. Alors? La montagne veut me voir en bas. Ouh, Nicolas, pas de chance. Oh là là là là là là là Demande-lui si tu peux lui emprunter du lait, des biscottes et des biscuits. Hein? Bon. D'abord, ouvrir la boîte A et prendre l'étagère numéro 1. Es. Où est la boîte A euh, J'ai la boîte C. Et ça, c'est la boîte D. Je l'ai. Étagère numéro 1. Non, ça, c'est l'étagère numéro 2. Voilà l'étagère numéro 1. Non, ça, c'est l'étagère numéro 1. Oh, mais quel cauchemar. Bon, Annie, lis le mode d'emploi. Placez l'étagère numéro 1 contre le mur. Sam, les livres vont tomber! Alors, elle était comment la montagne? Mmh. Oh, tu sais, euh, bien! Euh, tu as des oui Probablement. Bon, au travail. Mettre le montant A à gauche et le montant B à droite. Ok. Un marteau. Annie. Annie. Marteau. Et par-dessus euh, l'étagère. Sacha Comme ça, ça euh, euh, Ah oui. Sam oh? Tu as déjà monté des étagères Oh yeah, T tout le temps. Ou est-ce que ce sont tes domestiques qui le font pour toi Oh C'est nul C'est bon Laissez faire le professionnel. Les étagères, ça va. Le problème, c'est le mur. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je m'en occupe. Non, je m'en occupe. Oh, bravo Nico. Oui. Wow. Oh, ce n'est rien. Et ça va où, ça Ah. Euh Coucou. Je suis Clotilde Montagne. Cette nouvelle concierge. Maman, I'm building some new shelves. Why are you laughing? Oh, mini, devine ce que j'ai découvert. La famille de Sam, la famille Scott, est la quatrième famille la plus riche d'Amérique. Oh Incroyable, non Je pense que Nico le sait depuis longtemps. Non Notre concierge, la gardienne de prison, est en vacances. Donc, sa cousine la remplace. Très stricte. de Montagne <rire> La cousine de la gardienne de prison. Pas d'animaux, pas de fêtes. Bref, je suis allé la voir. Coucou, je suis Clotilde Montagne. Et Joe? Wow! Maman, has Dad ever put a shelf up? Never. I thought so. Euh, bonjour. Je suis Sacha et voici Annie. Bonjour. Et voici Sam d'Amérique. Mmh, bonjour, Sam. Ah. Euh, Sam habite avec Nico à côté. Oh. J'ai déjà rencontré Nico, n'est-ce pas, Nico? Ah. Nous devons parler de ton loyer. Euh, dans ton appartement, euh, tiens ça, euh, s'il te plaît, allez. Euh, merci. Ça devrait aller. <coughs> et... Voilà. Oh Sam, tu crois que c'est ça euh, Pour une maison de poupée, oui. Hmm. Sam, viens ici. Les cinq familles les plus riches d'Amérique. Hein? La famille Scott. Et là, c'est toi. Sam, pourquoi en faire un secret? Euh, je veux des bons amis, Sacha. Bien sûr, Sam. Et qui d'autre le sait? Euh, euh, Nico. Oh, je le savais! Euh, mais Pas Annie. Euh, je ne le dis pas à Annie. Pas encore. Pourquoi? Parce que Sacha est parce que … Oui. Parce que je suis amoureux d'Annie. Oh. Wow! Nico has entered the building! Hey, salut les filles! Eh ben! Tu vas où comme ça, déguisé en John Travolta? Oh! avec moi. Oh, coucou Nico, mon bichon. Tu es beau. C'est la troisième fois cette semaine. Quatrième fois. Nous sommes allés dîner, nous sommes allés au théâtre, au cinéma, et hier soir, nous avons dansé la salsa. Oh, nest pas, mon bichu. Yeah baby! Tu sais danser la salsa, toi? Je suis la reine de la salsa! Avec deux pieds gaupis. Pardon? Rien. Et ce soir, euh, qu'est-ce que vous faites? Du ping-pong? Du karaoké! Je suis la reine mmh. du karaoké! Ha, ha, ha, ha. Allons-y! Au revoir les enfants! Au revoir. Je suis la reine du karaoké. Je te parie qu'elle chante comme une casserole. Pauvre Nico! Sam, on continue? OK Annie. Je pense que ça y la musique était si forte que vous ne m'avez pas entendue, je voudrais une petite conversation entre filles. Règle numéro 2. Pas de vêtements sur le radiateur. Mais ils sont secs maintenant. Je m'en occupe. Merci. Alors, que vous me compreniez bien. Pas de fêtes. Et pas de visiteurs. Surtout, les garçons, surtout les garçons d'à côté, surtout Nico. Il est à moi! Compris? Euh, ouais, compris. À plus tard! Ah. Au fait, cette étagère n'est pas droite. Ciao! Hein? Mais pour qui elle se prend? Pour euh, la cousine de la concierge. Je sais ça! Hein? Pas de Sam! Pas de Nico! Comment osent <rire> Coucou! <rire> Alors, comment va Clotilde Oh. Tes problèmes oh, tu sais, euh, ouais, elle est gentille. Mais Mais elle me fatigue. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire <rire> Regarde. Cadeau. Fleur. Encore cadeau. Bonbon. Cadeau. Cadeau. Carte. Et toute cette énergie! Je suis épuisée. Coucou! Nico! Tu viens danser? Oh, je ne peux plus! Ça me fait quelque chose. Euh, quoi? Comment? Mais dis quelque chose! Euh, Qu'est-ce que je dis? Mais je sais pas, moi! N'importe quoi! Nico! Dis-lui que je ne vais pas bien, que j'ai mangé un hérisson, que je suis parti sur la lune! Nico! Tu es là? Vas-y! Oh, relax. Ah, bonjour. Euh, tu n'es pas Nico? Euh, non. Le hérisson de Nico est allé sur la Lune. Pardon? Ah, pardon. Euh, le hérisson de Nico ne va pas bien. Nico est… Triste. Et alors, il doit venir danser pour se changer les idées. Euh, non, il ne peut pas danser. Pourquoi Il a marché sur les hérissons, sans chaussures. Oh! Ça fait très mal. Très euh, désordre. Il ne peut pas danser. C'est dommage. Bon. Yeah, désolé. Au revoir. Euh. Tu viens à sa place alors euh, Pardon. Allez, viens danser. I'm um, I'm exhausted. No, it was not the shelf building. It was the dancing. Sam essaie toujours de monter les étagères. Je ne sais pas pourquoi il a tellement envie de m'aider. Enfin, ça me fait plaisir. Et le pauvre Nico, il a l'air fatigué. Il est sorti plein de fois avec Clotilde. Et ce soir, c'est karaoké. Je suis la reine du karaoké. Ha, ha, ha, ha. Oh, je ne crois pas que Sacha l'aime beaucoup. <rire> Who did I go dancing with? Um, Clotilde? Uh, just the landlady's cousin. Resserrez les vis. Bientôt fini. Oh. Annie, tu es un génie. Oh. Salut Sam! Oh, salut Annie! <laughs> Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Fou. Ça va? Je suis fatigué. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, hier soir, Clotilde et moi… Oui? Clotilde m'a forcé à… Oui? …danser. Hey! Annie! Regarde! Tu as presque fini les étagères! Wow! Bravo! Il faut que je mesure encore un peu. Hein? Attends. Laisse-moi t'aider. Euh, C'est pas grave? Euh, ça arrive. Euh le temps, quand les gens travaillent ensemble Bon, euh, où en étions-nous hein? Alors, euh, la dernière pièce, la dernière pièce… Oh, aidez-moi Cachem! Oh! Clotilde? Clotilde! Qu'est-ce qu'il y a? Sacha, sauve-moi! De quoi? C'est Clotilde. J'ai acheté tout ce que je dois remplacer. Là, tu m'impressionnes! Mais Clotilde m'a vu et m'a couru après dans la rue. Nico! Coucou! Nico! Ah! La voilà! Trop, c'est trop! Je sais que tu es là, Nico! Sacha! Annie! J'avais dit pas de garçon! Tu veux que je nous en débarrasse? Oh oui, s'il te plaît. Mais comment? Moi, je vais bien trouver. Annie, fais entrer Mademoiselle Montagne. Ah, te voilà, Nico! Je te trouve enfin! Et toi, Sam, tu danses bien? Sacha, j'avais dit pas de garçons! Oui, absolument! Surtout les garçons d'à côté! Oui, absolument! Surtout… Surtout… Pas Nico! Il est à moi! Merci! Sacha! Mmh, Nico! Mmh. Mmh. Oh, enfin, je... enfin, je je vais tout dire à ma cousine! Oh! À vrai dire, Sam, je crois que tu es plus mon genre. Alors ça, ça m'étonnerait, Clotilde! Oh! oh. Au revoir! Ne claque pas la porte! Bon, départ. On continue? On n'a plus besoin de s'embrasser maintenant. Mais pourquoi? Ça a marché! Clotilde est partie. Hein? Annie, je vais t'acheter des étagères. On ferait bien de prendre les dimensions. Oh, yeah. Mom, I'm in love. No, it's not the landlady's cousin. No, it's not a Wedding Bells with her mom. No. No, no, no, don't don't tell dad. Mom, don't tell dad, please. Come back, mom. Mom. Nous devons maintenant laisser nos amis. Oh. Mais est-ce que Nico va devenir célèbre Est-ce que Sacha va rencontrer l'homme de ses rêves Est-ce que Sam va rentrer...